Et salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer comment je réalise un petit sac à dos à l'échelle 1,35 avec de l'époxy donc c'est un très bon moyen un très bon exercice pour débuter et se familiariser un petit peu avec l'époxy et aussi de mettre un petit peu de piment dans vos maquettes figurines dioramas, etc etc donc voilà ce que j'utilise du tamia epoxy putty En termes d'outillage, je vais utiliser donc différents scolpelles, des scolpelles à lame droite, des scolpelles à lame plate, ronde, des pinceaux gommes, on peut utiliser des cure-dents et plein d'autres outils encore. On peut aussi façonner ses propres outils. Pour commencer, dans un premier temps, je vais couper donc mon époxy petit à part égal. Et ensuite, on mélange. Bien les deux parties une fois les deux parties mélangées on va commencer donc à former notre première forme de, du sac donc là il faut regarder euh, par rapport à une échelle donc soit à côté d'une figurine soit euh, à côté d'un autre sac qui a déjà été réalisé pour avoir euh, les bonnes parties alors moi ce que je fais Utilise du talc, donc du talc ou de l'eau en général, j'utilise les deux selon l'accroche que je veux avoir. Mais là, comme l'époxy est frais, il a tendance à énormément coller. Donc là, le but c'est de pouvoir former quelque chose. Donc, s'il y en a trop, on en enlève jusqu'à temps qu'on ait une, à peu près la bonne forme. Maintenant que j'ai la bonne quantité, je vais commencer à donner forme au sac. Donc la forme du sac, on va dire qu'il y a un côté sur le dessus, là où le sac va se fermer, sera un peu plus rond et peut-être un petit peu plus plat sur le dessous. Alors pour commencer, je vais prendre et utiliser la lame de mon scalpel à lame ronde et on va commencer à faire une première incision au niveau du haut du sac on va dire que ça sera la délimitation de l'ouverture du sac ensuite on fait la même chose en bas sauf que cette fois ci on va en faire deux parallèles assez serrés Avec mon scalpel à lame plate, je vais un petit peu aplatir les côtés car après on va avoir les petites sacoches qui vont venir sur le côté euh, qui font partie du sac. Et pour éviter d'avoir un sac trop disforme, il vaut mieux aplatir, anticiper un petit peu euh, euh, ce qu'il va y avoir par la suite. Donc là, j'hésite pas à mouiller aussi, n'hésitez pas à mouiller votre lame pour éviter que ça colle sur la lame et que ça soit une véritable galère. Ça reste très très très fragile parce que l'époxy est très frais. Avec mon pinceau gomme en forme de pointe, on va commencer à donner des, des formes du sac, des petits plis en mettant des petites pressions. Par ci, par là. Ne soyez pas réguliers, trop réguliers, ça sert à rien. Faut pas trop trop se prendre la tête. Vous Mettez des petites pressions. Pour le haut, vous faites vraiment que vers le bas, vous ne faites pas la partie du haut, c'est la fermeture. Vous pouvez aussi utiliser donc la lame du scalpel pour approfondir un peu plus les plis. Maintenant, je vais commencer à faire les petites sacoches sur le côté. Donc ce que je fais, je prends, je fais deux petits boudins à part égale que je viens dans un premier temps juste coller. Donc on va mettre une petite pression et on va lui donner forme après. Donc là, pareil pour les petites euh, sacoches sur les côtés. Je vais mettre des petites incisions au niveau de l'ouverture de des, des sacoches pour imiter euh, les coutures. Je fais pareil en bas. Et là, on va s'amuser aussi à doubler. Donc c'est-à-dire en faire deux parallèles. Donc là, toujours pareil. On commence à donner un petit peu de, de profondeur. Donc des plis. La petite mise en forme remettre un peu le, le sac euh, comme il faut parce que forcément à force de le manipuler ça ça peut se déformer petit à petit Avec mon doigt, je vais mettre une petite pression, un petit plat légèrement sur le dessus, car après on va avoir une autre ouverture. Je rajoute deux, deux petites incisions parallèles, c'est là où il y aura les, les sangles. On peut très bien atténuer l'incision avec un petit cure-dent humide, histoire que l'arrêt soit pas trop prononcé. Donc là, toujours pareil, avec la lame de mon scalpel ou le pinceau gomme légèrement humide. Du moins mouillé pour pas que ça colle on vient faire des petites, des petites incisions au niveau du, du serrage de la sangle pour donner un peu de relief maintenant on va préparer les sangles donc pour ça je pars d'un petit boudin donc là j'ai mouillé quand même pour pas que ça colle parce que c'est assez fin donc ça a tendance à coller s'arracher donc un petit boudin et après avec l'aide du manche de mon pinceau donc là vous pouvez utiliser quelque chose de rond mais il faut quand même penser à le mouiller je viens à aplatir pas hésiter à l'attraper et le retourner sinon ça a tendance à très vite coller malgré l'eau ensuite avec le scalpel on vient recouper des petites bandes parallèles donc le côté ça je le dégage on essaye d'être parallèle et régulier Et donc voilà, on a notre petite sangle, on va pouvoir la positionner. Avec le reste des sangles, j'ai fait une petite boucle. On va venir la positionner dessus. Maintenant, on va venir ajouter le, la sacoche supplémentaire qui est au milieu. Donc là, j'ai coupé un petit morceau d'époxy assez épais. On vient lui donner la bonne forme. Donc voilà les gars, le sac à dos qui arrive presque à son terme. Donc là je le laisse bien bien sécher et je vais continuer juste deux, deux trois petites sangles de serrage. je vais rajouter une petite attache sur le dessus Et pour finir, on vient faire une petite poignée pour le fun avec le reste d'époxy, histoire de pas trop trop gâcher. Donc voilà les gars, ça nous fait le sac à dos fini. Il n'y a plus qu'à bien bien laisser sécher. Et en tirant, ça va donner encore une plus belle forme. Un petit sac à dos militaire, type militaire, selon comment vous allez le peindre après. Et voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Petite vidéo, on va dire tuto, tutoriel. Euh, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, car moi, je lis toujours vos petits commentaires, même si je ne réponds pas tout le temps. J'espère que ça va vous aider. Euh, après, bah, à vous de voir hein, comment vous allez peindre ça en camo, en moderne. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les gars, ciao, ciao, ciao et merci.